Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Comprendre le Lightning Network. Dans les deux épisodes précédents, on avait vu comment on peut utiliser les canaux d'autres nœuds pour faire transiter des paiements et ainsi atteindre des nœuds auxquels on n'est pas directement connecté par un canal. On avait aussi vu comment pouvoir faire ça, mais sans devoir faire confiance aux nœuds intermédiaires. Aujourd'hui, on va s'intéresser à comment est-ce qu'on peut trouver une route pour finalement atteindre un nœud auquel on n'est pas connecté directement au sein du réseau Lightning. Alors ce qu'il faut bien voir dans un premier temps, c'est que c'est un problème multiple. En effet, on l'a vu, dans le cadre du routage en oignon, eh c'est au nœud qui émet le paiement de calculer l'intégralité de la route, et ensuite il envoie le paiement, et les nœuds intermédiaires finalement ne savent pas exactement où doit aller le paiement à la fin, ils savent juste d'où ça arrive, et à qui ils doivent l'envoyer juste après. Et donc ce que ça veut dire, c'est que le nœud qui initie le paiement doit nécessairement entretenir une topologie, c'est-à-dire une carte assez précise, du réseau au cours du temps. Donc Cette carte, bien entendu, elle est incomplète. C'est une carte locale, c'est-à-dire de la périphérie euh, du nœud, donc une partie du réseau. Mais cependant, le nœud doit s'efforcer de la garder euh, correcte au fur et à mesure du temps, c'est-à-dire par exemple en retirant les canaux qui sont fermés ou en mettant à jour les frais de transaction au sein des canaux. Mais cependant, même avec une topologie précise, on ne sait pas où se trouve la liquidité à un instant T dans les canaux. En effet, la seule donnée publique par rapport à un canal, eh c'est la capacité totale du canal. Mais comme il y a des transactions qui ont lieu dans un canal dont on n'est pas au courant, puisque seuls les deux nœuds qui participent au canal sont au courant, eh bien, on ne sait pas où s'est déplacée la liquidité au fur et à mesure du temps. C'est ce qu'on va voir et c'est un problème, Enfin, en tout cas c'est une limite sérieuse pour pouvoir router des paiements efficacement au sein du réseau Lightning. D'abord, un petit point sur la manière dont les nœuds entretiennent justement une carte du réseau. Donc, ça se fait notamment au travers de l'échange régulier de messages dans le protocole Lightning. Et donc, notamment, quand des nœuds créent un nouveau canal entre eux, eh bien, ils l'annoncent aux peers, donc aux autres nœuds auxquels ils sont connectés, au travers d'un message, d'une annonce, qui est donc en anglais le « Channel Announcement ». Et aussi, s'envoie des messages de mise à jour des canaux. Donc, c'est les « channel updates. Et donc, ces messages, ça peut être soit si les frais ont évolué, mais ça peut être aussi juste éventuellement pour dire bah, « le canal est toujours ouvert, on est toujours là euh, ». Le nœud écoute aussi la blockchain Bitcoin pour détecter la fermeture d'un canal qu'il connaît. En effet, euh, les fermetures de canaux ne sont pas annoncées au niveau de Lightning, mais par contre, elles sont détectées sur la blockchain Bitcoin lorsque la transaction de fermeture est euh, publiée sur Bitcoin. Et donc ainsi, quand un nœud détecte qu'un canal qu'il connaît, qu'il a dans sa perception du réseau, est fermé, bien il peut le retirer de sa carte du réseau pour ne pas l'utiliser plus tard, puisque ce canal n'existe plus. Et donc on va prendre un exemple euh, pour euh, voir tout ça. Et donc cet exemple, c'est quasiment le même que celui qu'on avait utilisé dans les vidéos précédentes. Simplement, Bob a légèrement bougé pour que ce soit un peu plus intéressant. Et donc, comme précédemment, on va s'intéresser au routage d'un paiement de Alice à Bob. Donc, on va rajouter un peu plus de détails. Euh, on va rajouter des petits noms euh, aux différents nœuds qui ne sont pas Alice et Bob. Donc là, j'ai mis des numéros parce que c'est plus simple. Donc, il y a les nœuds 1, 2, 3, 4 et 5. Et j'ai aussi ajouté donc, les, la liquidité dans les différents canaux où elle se situe. Donc, par exemple, dans le canal entre le nœud 1 et le nœud 2, il y a 300 000 satoshi du côté de 1 et 200 000 satoshi du côté de 2. Pour une capacité totale donc de 500 000 satoshi. Ce qu'on voit donc, c'est que le maximum qu'on puisse payer, que Alice puisse payer à Bob, c'est 180 000 satoshi. En effet, si on regarde bien, on voit qu'il y a trois routes qui permettent d'aller de Alice à Bob. Une première qui passe par les nœuds 1, 2, 3 pour arriver à Bob. Une seconde qui passe par les nœuds 1, 2, 5 pour arriver à Bob. Et une troisième qui passe par les nœuds 1, 2, 4 pour arriver à Bob. Ce qu'on voit, c'est que sur la première, celle qui passe par 1, 2, 3, on est limité par les 50 000 satoshi qui sont du côté d'une 2 dans le canal entre 2 et 3. Donc on ne pourra pas envoyer plus de 50 000 satoshi sur cette route-là. Sur la route qui passe par 1, 2 et 5, eh bien on est cette fois-ci limité par les 90 000 satoshi du côté de 2 dans le canal entre 2 et 5. On ne pourra pas envoyer plus par cette route-là. Et enfin, sur la route qui passe par 1, 2, 4, 5 avant d'arriver à Bob, eh bien à la limite c'est les 180 000 Satoshi qui sont du côté de 2 dans le canal entre 2 et 4. Et donc la plus grande des limites c'est 180 000 Satoshi. Et donc ça veut dire qu'au maximum on peut envoyer 180 000 Satoshi de Alice à Bob en passant par la route 1, 2, 4, 5 Bob. Bien. Mais ça c'est en connaissant la répartition de la liquidité dans les différents canaux. Or, on l'a vu, Alice n'a pas accès à cette information. Par exemple, les seuls à savoir que dans le canal entre le nœud 1 et le nœud 2, il y a 300 000 satoshi du côté de 1 et 200 000 satoshi du côté de 2, eh bien, c'est les nœuds 1 et les nœuds 2. Les autres ne sont pas au courant, ils ne connaissent que la capacité totale du canal. Et donc, voici ce que Alice voit réellement. Donc, elle ne connaît pour tous les nœuds, pour tous les canaux pardon, que la capacité totale qu'il y a dans le canal et qui est donc la somme de ce qu'il y a de chaque côté. à l'exception notable des canaux dont elle fait partie, et donc notamment son canal avec le nœud 1. Et dans ce canal-là, elle sait donc qu'elle a 250 000 satoshi de son côté et que le nœud 1 a 80 000 satoshi de son côté à lui. Et donc, en considérant ces seules informations qu'Alice a à sa disposition, eh bien, le maximum théorique qu'Alice peut envoyer à Bob, c'est maintenant 250 000 satoshi en passant par la route 1, 2, 5, avant d'arriver à Bob. Et donc, c'est un maximum, j'insiste bien, théorique, c'est si toute la liquidité est du côté de 2, ce qui, dans la réalité, n'est pas forcément le cas, loin s'en fout. Et donc, que se passe-t-il quand Alice cherche une route pour faire parvenir un paiement à Bob C'est ce qu'on va observer ici, avec un paiement de 100 000 Satoshi, par exemple. Donc À gauche, on a la réalité, c'est-à-dire la partie du réseau qui nous intéresse, mais donc avec euh, la liquidité telle qu'elle est réellement de chaque côté des différents canaux. Et à droite, on a ce qu'Alice voit, les informations dont elle dispose, donc uniquement les capacités. Et donc, le problème, c'est euh, de faire passer un paiement euh, par différents canaux mais tout en ne sachant pas exactement où se trouve la liquidité dans ces canaux. Et donc on n'est pas sur une affaire de routage, de plus petite route dans un graphe qui est déterministe, comme on peut avoir l'habitude de le faire dans les problèmes de programmation, mais là on est sur un cas où on essaye de trouver la plus petite route dans un graphe, ou le plus petit flot dans un graphe, mais dans un cas où on est plutôt probabiliste, c'est-à-dire qu'on ne sait pas exactement où se trouve la liquidité, et on peut juste faire des hypothèses. Par exemple, on peut raisonnablement supposer qu'il y a plus de chances qu'il y ait 100 000 Satoshi du côté de 2 dans le canal entre 2 et 5, qui a un total de 250 000 Satoshi, que dans le canal entre 2 et 3, qui n'a que 110 000 Satoshi au total. Et donc, c'est l'un des critères que va utiliser l'algorithme de routage pour calculer les routes potentielles et déterminer les meilleures. Et donc, ces critères sont divers. Donc, il y a, je l'ai dit, la probabilité de réussite. Je le répète, c'est l'observation que eh bien, dans un canal avec en tout 110 000 Satoshi, il y a moins de chances qu'il y ait 100 000 Satoshi d'un côté, c'est-à-dire quasiment tout d'un côté en fait, que dans un canal où il y a 250 000 Satoshi, puisque dans celui-là, il y a plus de liquidités en tout, donc il y a plus de chances d'avoir au moins 100 000 Satoshi d'un côté. Ensuite, il y a aussi les frais de transaction liés à ce canal qui sont pris en compte. Il y a aussi les délais d'expiration des HTLC, alors ça c'est assez important, et c'est pris en compte pour éviter d'avoir des paiements qui sont bloqués pendant trop longtemps s'ils n'aboutissent pas. Il y a aussi le nombre de noms intermédiaires qui peut être pris en compte, c'est relativement lié avec les frais notamment. Et puis il y a parfois un peu d'aléatoire, ça peut dépendre des implémentations de Lightning, puisqu'il y en a plusieurs. Et puis il y a d'autres critères éventuels, encore une fois ça dépend des implémentations. Et donc imaginons ici que notre algorithme qui cherche à trouver les meilleures routes eh bien il a ses critères, voilà, mais donc c'est par exemple les critères que j'ai cités ici, et il aboutit du coup à un classement des trois, des trois routes possibles, et donc il les classe entre celle qu'il préférera, puis la deuxième, et puis la dernière. Et donc par exemple, on peut imaginer que, en moulinant tous ces critères, et donc à partir de ce que Alice voit comme information, euh, donc uniquement les capacités, et eh bien il trouve que la meilleure route, a priori, celle où ça a le plus de chances d'aboutir. Et avec des frais pas trop élevés, hein, c'est une affaire de compromis entre la chance que le paiement aboutisse et les frais. Et eh bien la meilleure, d'après lui, c'est celle qui passe par le nœud 1, puis le nœud 2, puis le nœud 5 avant d'arriver à Bob. Donc on peut le comprendre euh, euh, que ce soit celle-là avant le deuxième, eh bien par exemple parce que cette route-là, eh bien il y a un nœud de moins qui est appliqué que la deuxième route qui est celle qui passe par 1, 2, 4 et 5. Et puis la troisième, on peut comprendre qu'elle ne soit pas préférée, tout simplement pour la raison qu'on a vue. La probabilité de réussite est certainement beaucoup moindre que pour les deux autres routes, tout simplement parce qu'entre 2 et 3, on a 110 000 Satoshi en tout, et qu'on veut déplacer 100 000 Satoshi dans ce canal. Et donc il y a assez peu de chances finalement qu'il y ait 100 000 Satoshi du côté de 2 dans ce canal, comparé aux autres canaux qui sont aux environs de 200 000 Satoshi au moins, en capacité totale. Et donc, une fois que l'algorithme a fait ce classement des routes possibles, et bien il va tout simplement essayer. Il va prendre la première route, celle qui est le mieux classée, et il va envoyer le paiement sur cette route. Donc, ici, c'est la route 1, 2, 5 qui arrive à Bob. Donc, on va observer ce qui se passe maintenant dans la réalité, en connaissant entre guillemets, euh, la répartition des fonds dans les différents canaux. Donc, Alice commence par émettre un HTLC de 100 000 Satoshi vers le nœud 1. Donc, ça, c'est normal. Voilà. Et ensuite, le nœud 1 voit cet HTLC arriver et il voit que l'instruction, c'est qu'il doit envoyer un HTLC équivalent au nœud 2. Et donc, il regarde est-ce qu'il a la liquidités suffisantes dans son canal avec le nœud 2. Et oui, c'est le cas puisqu'il a 300 000 Satoshi. Et donc, le nœud 1 envoie un HTLC de 100 000 Satoshi au nœud 2. Le nœud 2, ensuite, il regarde les instructions et il voit qu'on lui demande de répercuter le paiement vers le nœud 5. Et donc, il observe et vérifie qu'il a bien la liquidité nécessaire. Or, on lui demande de faire un HTLC de 100 000 satoshi et il n'a que 90 000 satoshi dans son canal de son côté avec le nœud 5. Et donc, il va dire, bah non, je ne peux pas répercuter ce paiement, tout simplement parce que je n'ai pas assez de liquidité. Il va envoyer une erreur qui spécifie bien la raison, qui dit, c'est parce que je n'ai pas assez de liquidité de mon côté du canal. Et cette erreur, elle va repartir dans l'autre sens, jusqu'à arriver à Alice. Et donc, à ce moment-là, le nœud d'Alice voit que cette première route eh n'a pas pu aboutir pour une raison de capacité insuffisante plutôt De liquidité insuffisante du bon côté du canal. Et donc, eh l'algorithme va, va tout simplement maintenant prendre la deuxième route la mieux classée. Donc, en l'occurrence, c'est la route qui passe par 1, 2, 4, 5. Et donc, observons cette route. Donc, bon, le trajet de Alice à 1 et puis de 1 à 2, on l'a déjà vu. Et donc, maintenant, 2, l'information qu'il a, ce qu'on lui demande, c'est de faire un HTLC de 100 000 Satoshi vers 4. Or, dans son canal avec 4, de son côté, 2, il a 180 000 Satoshi. Donc, il peut créer cet HTLC. Donc, on Continue, on arrive à 4. 4 on lui demande sur cette route là de créer un HTLC vers 5 de 100 000 Satoshi et donc comme il a 200 000 Satoshi de son côté, il peut. Et Enfin, 5 on lui demande d'envoyer à Bob un HTLC de 100 000 Satoshi et comme 5 a 260 000 Satoshi de son côté dans le canal avec Bob, eh bien il peut le faire et donc le HTLC arrive à Bob. Bob à ce moment là, comme on l'a vu dans les épisodes précédents, et eh bien il va récupérer les fonds du HTLC en utilisant le secret qu'il a généré plus tôt, la préimage et donc ça lui permet de récupérer les fonds du HTLC. 5, maintenant qu'il dispose de la préimage, va pouvoir récupérer le HTLC que 4 lui a envoyé. 4 dispose maintenant de la préimage que 5 vient de lui donner, et donc il débloque le HTLC que 2 lui a envoyé. 2 à la préimage, il débloque le HTLC de 1. Et 1, avec la image débloque le HTLC de Alice. C'est ce qu'on a vu dans l'épisode précédent. Et donc, le paiement a enfin pu aboutir. Alors, ce qui est intéressant de noter, c'est que même si la première essai a raté, Alice, donc la personne, euh, sur son, son interface, elle, elle n'a pas vu l'échec. Tout ce qu'elle a vu, c'est que le paiement a peut-être pris une ou deux secondes de plus que d'habitude parce qu'on a fait un essai infructueux. Mais ça arrive en fait régulièrement qu'on fasse des essais infructueux, comme ça, et ce n'est pas traduit pour l'utilisateur comme un échec de paiement. Ça prend juste un peu plus de temps. Ce qui aurait été traduit comme un échec de paiement, c'est si après avoir essayé toutes les routes potentielles, eh bien en fait, il s'avérait qu'il n'y en a aucune qui, dans la réalité, permettait d'acheminer les fonds. À ce moment-là, on aurait montré à Alice un échec pour lui dire qu'on ben n'a pas réussi à le faire fonctionner. Mais là, c'est juste qu'on a essayé une première fois sur celle qui avait le plus de chances de marcher. Ça n'a pas marché. On a essayé sur la deuxième et ainsi de suite. Et donc là, au bout du deuxième essai, eh bien, on a réussi à faire passer le paiement sur une route. Alors quelque chose d'intéressant, c'est qu'on peut ajouter un peu plus d'informations pour aider Alice. Et qui peut le faire eh C'est Bob. En effet, Bob, dans son invoice, donc la demande de paiement qu'il envoie à Alice, il met plusieurs informations. Il met bien entendu le montant qu'il demande, donc ici 100 000 satoshi. Il met son adresse pour qu'Alice sache tout simplement à qui envoyer les fonds. Euh, il met aussi euh, le hash de la image pour qu'Alice puisse créer les HTLC et que tous les autres nœuds intermédiaires puissent créer les HTLC similaires. Et puis, il peut aussi ajouter, s'il veut, des indications, des indices pour dire à Alice « Eh bien, tu peux essayer de router par ici, d'utiliser ces canaux-là qui sont près de moi ». Euh, parce que je pense que ça va marcher. En effet, Bob, il a des informations qu'Alice n'a pas. Puisque Bob fait partie de deux canaux. Il fait partie du canal qu'il a avec le nœud 3 et il fait partie du canal qu'il a avec le nœud 5. Et donc Bob, en tant que participant à ces canaux, eh bien, il connaît les informations relatives à la disposition de la liquidité dans ces canaux. Donc il sait par exemple que dans son canal avec 3, eh bien, sur les 300 000 Satoshi au total, il y a 50 000 Satoshi du côté de 3 et 250 000 de son côté. Et il sait de la de même façon que dans son canal avec 5, il y a 260 000 Satoshi du côté de 5 et 100 000 Satoshi de son côté. Et donc, pour un paiement de 100 000 Satoshi, il peut indiquer à Alice, « Eh bien, tu ne devrais pas passer par 3 parce que je sais que 3 de son côté, euh, il n'y a, a que 50 000 Satoshi. Pardon. Par contre, je te conseille de passer par 5 parce que 5 de son côté, il y a 260 000 Satoshi. Et donc, il pourra répercuter le paiement vers moi. » Et donc, il envoie ces informations dans l'invoice. Et donc ça, ça peut grandement aider Alice, parce que par exemple, si Alice a accès à ces informations, elle peut de facto exclure la route passant par 3 et ne même pas la tenter. Alors qu'on a vu juste avant que sans cette information-là, eh la route 3 pourrait être tentée si les routes précédentes échouent. Donc c'est très intéressant que Bob puisse communiquer des informations supplémentaires pour aiguiller Alice euh, dans son calcul de route. Alors un autre type d'information que Bob peut donner, mais donc c'est dans le même champ d'indication qui est dans l'invoice, c'est la présence ou non de canaux privés. Alors j'en ai pas beaucoup parlé encore, mais ce qu'il faut savoir, c'est que même si quand un canal est créé en général, il est rendu public, c'est-à-dire que les nœuds qui créent le canal le disent aux autres membres du réseau en envoyant un message, comme on l'a vu au début de cet épisode, eh bien ils peuvent aussi décider de ne pas le faire. Ils peuvent juste ne pas en parler. Et donc le canal il est entre guillemets privé. Alors un terme qui serait euh, peut-être plus pertinent, c'est de dire qu'il n'est pas public, en tout cas il n'est pas annoncé, mais en fait il n'est pas vraiment privé puisqu'on peut toujours trouver la transaction de dépôt sur la blockchain Bitcoin. C'est simplement qu'au niveau de Lightning, il n'y a pas eu de message pour annoncer son existence. Et donc Bob peut donner une indication à Alice et lui dire bon bah je te révèle son existence, je te le dis à toi dans l'invoice, bah, euh, on a un canal privé, moi et le nœud 1. Et il y a 300 000 Satoshi dans ce canal du côté de 1. Donc, si tu veux euh, l'emprunter, moi, ça me va. Donc, Bob, il peut faire ça, par exemple, parce qu'il euh, sait que ça sera peut-être compliqué, parce qu'ils sont loin sur le réseau, et il veut que ça aille vite, il est pressé de recevoir le paiement. Et donc, il fait ça, voilà, pour que ça aille vite. Et effectivement, là, ici, ça pourrait accélérer le processus, puisque Alice, eh bien, elle a juste envoyé les fonds vers 1, et ensuite a passé par le canal privé pour arriver jusqu'à Bob. Donc, ça va beaucoup plus vite. Donc, c'est un autre type d'indication que Bob peut donner, éventuellement. C'est quand même moins répandu que les indications qu'on a vues juste avant. Et donc, que faut-il retenir de cet épisode Dans un premier temps, que les nœuds entretiennent une carte, certes incomplète, du réseau, en écoutant les annonces qui sont faites par les autres nœuds relatives aux canaux, et en surveillant aussi sur la blockchain Bitcoin la clôture des canaux dont ils ont connaissance pour les retirer de leur carte du réseau. Malgré cette carte, ne connaissent pas la répartition des fonds dans les différents canaux. Tout ce qu'ils connaissent, c'est la capacité des canaux. La tâche donc de trouver une route, et même la meilleure route, pour arriver à un nœud donné, elle n'est donc pas déterministe, elle est plutôt probabiliste et elle intègre donc de nombreux paramètres pour essayer de faire le meilleur compromis entre par exemple la probabilité que le paiement aboutisse et les frais associés à ce paiement. Enfin, le nœud essaie d'envoyer le paiement sur la route avec le meilleur score, c'est-à-dire qu'il fait le meilleur compromis et si cela ne fonctionne pas, il essaye avec la suivante et ainsi de suite jusqu'à ce que le paiement aboutisse ou soit déclaré comme raté.